ce que je vois dans, dans, les, dans les élèves qui sont le plus les plus perfectionnistes c'est euh, oui bon euh, j'ai fait ça mais alors dès qu'il y a un mais dans une phrase là c'est vraiment le, oui. le filtre, à, le filtre à, euh, à, à perfectionnisme on peut dire c'est euh, oui j'ai fait ça mais bon euh, c'était facile j'ai fait ça mais bon euh, le c'était une série facile c'était un livre facile etc alors que quand on est dans cette situation mais non, en fait, enlève le « mais » et réfléchis à avant, il y a quelques, euh, quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Est-ce que tu étais capable de faire ça Oui ou non Et là, tu prends conscience en fait de ton avancée et c'est ça le plus important. Oui Mesurer les progrès, mesurer les progrès, si petits soient-ils. C'est ce que je disais auparavant chaque fois. Surtout féliciter les Il a réussi, il a tout à coup à lire une petite phrase avec 4-5 mots, mais c'est déjà énorme. Donc c'est vraiment se féliciter. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un entourage suffisamment euh, voilà supportive et, et, et qui soit vraiment là pour vous encourager, fait, faites-le vous-même. Voilà, on se met un petit cahier et on se met voilà lundi, mardi, là j'ai eu mon apprentissage. Aujourd'hui j'ai réussi à dire ça, ça, ça. On se met un petit cœur, on se met un petit smiley. Et on est bien. Voilà. Mm. Euh, à la limite, on se récompense avec un truc qu'on aime bien. On va chercher une glace ou j'en sais rien. Un, un, petit, un petit Ben Jerry's qui fait toujours plaisir. Mais en fait, voilà. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de euh, noter voilà, tous les progrès. Et il n'y a pas de petits progrès. Enfin, voilà. Tous les progrès comptent. Et c'est les progrès euh, euh, agrégés les uns aux autres qui vont faire qu'effectivement, après, on a cette, euh, ce, ce, cette, cette réussite au bout du chemin et on arrive à, à atteindre nos objectifs. Mais c'est effectivement accepter au départ, « you don't know what you don't know ». Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et c'est normal, vous êtes au début du chemin, vous êtes en apprentissage. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment accepter ça. Et, euh, et encore une fois, il y a beaucoup aussi d'idées reçues sur le perfectionnisme et notamment par rapport à l'accent. Alors ça, j'ai rencontré ça deux, trois fois chez des personnes qui disent « Oui, mais je n'ai pas le bon accent. »« We don't care. »« voilà. We do not care. » C'est-à-dire que les Anglais, les Anglo-Saxons, pour eux, ce n'est pas le problème. L'idée, c'est de se dire « Quel est mon but finalement ?» Mon but, c'est de me faire comprendre. Donc après, pourquoi est-ce qu'on va se formaliser avec l'accent Et en plus, l'accent, si on va là-dedans, je peux vous dire que c'est vraiment un... un, un un chant sans fin parce que l'accent des new-yorkais n'est pas le même qu'à chicago qui lui n'est pas le même à dublin qui lui n'est pas le même non plus à, à brisbane moi je sais que quand je quand je suis en lien avec les entrepreneuses australiennes elles ont un accent qui est bien spécifique qui n'est pas du tout le même qu'à new york et qui est encore différent de celui en californie donc euh, donc vous, vous donc en fait finalement c'est une quête qui est vaine vous voulez avoir le bon accent mais quel accent au final eh oui! Bon, <rire> ça déjà, je pense que j'ai <rire> calmer tout le monde au niveau de l'accent, abandonner cette idée de l'accent. c'est vrai, tu est... as tellement raison, c'est que c'est tellement large, il y a tellement d'accents différents. En fait, le plus important, c'est de se faire comprendre. Encore une fois, on revient toujours au point de départ, c'est de communiquer, se faire comprendre. Et, euh, et en plus, pour l'anecdote, la, quand on est à l'étranger, euh, les étrangers adorent notre accent. Français. alors nous on l'aime pas forcément mais c'est souvent ce qu'on nous dit ah l'accent l'accent français est assez sexy c'est toujours euh, les retours qu'on nous fait donc bon c'est assez ça fait toujours plaisir à entendre mais euh, voilà ne mettez pas ça en priorité euh, dans, dans, dans tout à fait, tout à fait. Non, tu tout à excuse moi quand tu disais tout à l'heure la priorité c'est d'aller à l'essentiel et oui. ça c'est quelque chose qu'on pourra faire mais quand on sera en phase de perfectionnement si vraiment oh vous voulez avoir un, perfectionner votre accent, il y a des, des coachs en accent. Et là, c'est encore… Ah, après, c'est différent. Mais donc, c'est bien, c'est ce que dit effectivement Fabienne et, et, et bravo à toi Fabienne. Euh, maintenant, je parle et tant pis pour l'accent. En effet, parce que l'idée, c'est finalement quoi C'est encore cette vision à laquelle on revient au départ. C'est finalement mon but, c'est de me faire comprendre. C'est d'échanger. Quelqu'un qui va à l'étranger et qui a besoin de se faire comprendre, qui a besoin de trouver son chemin, qui a besoin d'interagir avec quelqu'un qu'il va rencontrer dans un bar, il n'a pas besoin de se dire « Oh là là, je vais faire une phrase, mais je ne connais pas le plus perfect, etc. » On n'en a rien à faire. L'idée, c'est « Tiens, cette personne m'intéresse, elle a l'air d'avoir euh, voilà, une, une bonne culture du pays, elle va pouvoir me parler de son pays, j'ai envie de rentrer en interaction avec elle, j'ai envie de communiquer avec cette personne. » Donc, peu importe l'idée qu'on voilà, qu ait un accent ou pas d'accent, finalement. L'idée, c'est de se dire, je vais pouvoir quand même aligner des mots, faire une phrase intelligible, de manière à ce que cette personne me comprenne et qu'on ait un échange. Exactement. En fait, tout simplement, finalement. Et c'est ce que disait aussi Annabelle. Annabelle nous dit, c'est pas facile d'être perfectionniste. Effectivement, on n'est jamais satisfait. On a toujours l'impression de pouvoir mieux faire. Mais oui, c'est ça. Finalement, c'est une prison, le perfectionniste. C'est une prison qui nous bloque à beaucoup de titres. Aussi bien dans l'apprentissage de l'anglais, mais même dans, dans la vie courante. Moi, je trouve que ça, ça nous bloque dans beaucoup de choses. Un, pour moi, ça, ça, ça tue la joie, ça tue le, le, le plaisir. Parce qu'on est dans un mode robotique où on a envie de bien faire, on a envie de prouver à la terre entière qu'on peut faire, etc. Et du coup, c'est dommage parce qu'on oublie toute cette notion de plaisir, de découverte, de, euh, voilà, de créativité de cheminer, aussi, de voir le, le, le chemin comme une, un apprentissage, un, une joie, et non uniquement la destination, parce qu'effectivement, on est toujours à vivre dans le futur. Et, et c'est vrai qu'Annabelle, je sais qu'elle est très... Très là-dessus sur le perfectionnisme et, et on a eu un échange ensemble. Effectivement, je me reconnais beaucoup dans, dans son profil parce que j'ai été aussi perfectionniste avant. Et quand tu dis qu'on perd la joie, mais c'est tellement ça, on veut mmh. tout, on court, on, on est à fond, on est à fond, on est à fond, on veut toujours faire mieux. C'est jamais bien, on veut prouver aux autres, on veut, on veut se prouver à oui. toi, euh, qu'on mérite en fait, qu'on mérite, qu'on mérite, mérite. oui, cette idée de mérite, ouais. ouais, c'est ouais. ça. Et en fait, quand on lâche prise là-dessus, c'est vraiment ça, le lâcher prise, après, c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en euh, encore une fois, c'est un cheminement. Il y a déjà le fait de conscientiser les choses, se rendre compte qu'on est dans ce schéma-là, et après, on va mettre en place des choses qui vont mmh. permettre de s'en détacher. Et, euh, et, et, et, et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'est effectivement, quand vous commencez, par exemple, vous avez euh, quelqu'un dans un bar à qui vous voulez euh, parler, et là, vous commencez à avoir peur, vous dire Ah oh là, là j'ai peur de faire des erreurs, etc. Ou peu importe la petite voix qui se passe en arrière, c'est de se déconnecter de soi et se connecter à la personne en face et se dire euh, ce, ce, ouais, se connecter sur le donner en fait, sur comment je peux faire pour que cette personne me comprenne et que ce soit agréable pour elle, être dans le don. Et, et c'est vraiment un, une petite astuce euh, qui est intéressante à mettre en place. C'est quelque chose que je fais aussi souvent quand on fait ce genre de conférences, quand, quand je suis face à vous, les avez, etc. Parce que c'est des choses qui ne sont pas intuitives, c'est des choses qui font peur, on a peur, c'est toujours le regard des autres qui fait peur finalement, le, le, la peur de ne pas bien faire. Et quand on se concentre sur plutôt les autres, à dire je vais essayer de donner le maximum, euh, d'être là pour les, les aider au maximum, eh bien on se déconnecte de soi et du « ah oui mais j'ai dit quelque chose, c'était pas je l'ai mal dit, etc. » Ne pas être dans le calcul, ne pas être dans le calcul finalement, être juste là, dans le moment présent et puis se connecter effectivement à la personne. Euh, je ne sais pas si on trouve quelque chose d'intéressant, euh, tiens il a un chapeau sympa, je vais lui dire que tiens, euh, voilà j'aime bien votre chapeau. Voilà, trucs complètement détaché euh, de la volonté de vraiment faire quelque chose de parfait. L'idée c'est de vraiment rentrer en lien. Ça peut très bien être un sourire juste au départ. Mmh. C'est déjà entrer en lien. Et ensuite, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Déjà dans le corps, on se sent mieux, etc. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Euh, mais euh, il, y a, il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Moi, il, y a, il y a cette image de Tarzan euh, avec Liliane que j'emploie toujours, et notamment aussi avec les femmes entrepreneurs. C'est qu'à un moment donné, de se dire que euh, ce à quoi on résiste persiste. What you resist persiste. C'est-à-dire que plus on va persister de se dire « ouais, je suis perfectionniste, je vais absolument y arriver », plus on va finalement endurcir la chose et on va s'y heurter. Donc à un moment donné, c'est comme quand on est entre deux lianes, comme ça, l'image de Tarzan entre deux lianes. Si je n'accepte pas d'en lâcher une, je ne pourrai jamais attraper l'autre. Donc ça veut dire que le perfectionniste, il reste comme ça. Il reste entre les deux lianes. Mais sauf que là, il ne se passe rien. Et à un moment donné, il va commencer à tétaniser, il va lâcher et il va perdre du, voilà, du chemin. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment de se dire ben, « je lâche une viane, je lâche sur cette idée de perfectionniste, et là, je peux avancer, là, je peux prendre des outils. » Mais le perfectionniste, il est comme ça. Oui. Il n'avance pas. Ou il avance, mais alors, à quel prix Au prix de maux de tête, euh, stress, euh, euh, perte d'énergie, euh, éventuellement conflit avec l'entourage, parce qu'à force d'être perfectionniste, à un moment donné, on va dire « oh là là, voilà, un peu rabat-joie, etc. » Donc, le prix à payer par les perfectionnistes, je trouve qu'il est quand même très, très, très, très, très élevé. Donc, il y a vraiment cette idée de se, de se dire, il faut que je lâche, il faut que j'en lâche une pour pouvoir attraper l'autre. Parce que sinon, je reste là, je suis entre deux eaux, je stagne. Et au final, je, je, je n'apprends pas finalement. Je ne vais pas assez vite. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, comme je stagne parce que je ne veux pas lâcher, ben, du coup, je n'apprends pas assez vite. Et du coup, je me rends compte de ça, je vois les autres qui avancent, et du coup, on s'agace encore plus parce qu'on n'apprend pas assez vite. Donc, c'est vraiment une, une prison, un espèce de carcan duquel il faut absolument s'extraire pour pouvoir déjà, et accepter de pouvoir s'extraire de ça, pour pouvoir avancer. Donc, vraiment, lâcher parce que c'est vraiment cette idée, garder cette idée de, voilà, cette image-là, euh, euh, plus ou moins gracieuse, <rire> mais en tout cas, qui, qui, à mon sens, est parlante. J'adore oui. cette image. C'est tellement, c'est tellement parlant. C'est ça le lâcher prise. Donc, lâcher la liane. Oui. Euh, ouais. J'aime beaucoup. Et du coup, une fois que, ce euh, serait quoi ton conseil? Une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on se retrouve dans ce profil, euh, oui. OK, on a conscience qu'on est perfectionniste, comment on peut faire? Euh, c'est quoi la, la, la prochaine étape en fait pour s'en débarrasser? Alors, effectivement, la première étape, comme tu disais, c'est déjà effectivement, la prise de conscience, de se dire, bon, j'avance pas, c'est certainement peut-être une. Euh, voilà, c'est certainement parce que je suis perfectionniste et parce que je veux trop bien faire. Donc, déjà, c'est se détacher, détacher sa propre valeur d'être humain de, euh, de finalement sa performance. Ce n'est pas parce que je fais mal ou que je me trompe sur un temps ou qu'aujourd'hui, ben, je n'ai pas appris autant que j'aurais dû apprendre. Que je suis pas une bonne personne ou que ma valeur est moindre finalement. Donc déjà se détacher, détacher sa propre valeur de sa vitesse d'apprentissage par exemple. Euh, le deuxième type ce serait de se dire il n'y a pas de vitesse d'apprentissage qui soit parfaite ou imparfaite. On a sa propre vitesse d'apprentissage en fonction de ses capacités d'assimilation, en fonction de son plaisir à apprendre, de, de, de, de sa manière d'apprendre dans son timing de la semaine, par exemple. Donc, on a chacun sa vitesse d'apprentissage. De, de, la troisième chose dont il faut se débarrasser, c'est la comparaison. On arrête de se comparer aux uns et aux autres. On est sur sa ligne, on reste sur sa ligne et on reste focus. Et surtout, on se dit, comment est-ce que je peux prendre du plaisir dans mon apprentissage. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce côté trop sérieux, carcan, finalement, qui m'enferme et qui fait de, de, de l'anglais comme une espèce de sacerdoce Il faut que ça redevienne un jeu du plaisir. Voilà. Euh, on peut également se dire que, euh, de toute façon, le perfectionnisme est quelque chose qui vous bloquera dans votre apprentissage. Donc ça, déjà, le fait de le conscientiser et de l'accepter, Déjà, ça va beaucoup aider, j'espère en tout cas beaucoup d'entre vous, de vous dire que le perfectionnisme est l'ennemi même de celui qui veut apprendre. Celui qui veut apprendre doit d'abord se dire j'accepte de ne pas savoir. I don't know what I don't know.